Salut, ça y est, ça va commencer, tout le monde chez soi, donc je vous propose de vivre avec moi ce petit confinement, quelques jours, c'est parti. Jour 0, je profite une dernière fois du mont Saint-Pierre. Jour 1, je prends une douche et je m'envole voir les paysages inondés. Jour 2, je prends une douche. Je me fais chier toute la journée. Mmh. Jour 3, je prends une douche. J'ai oublié mes lunettes. Je regarde plein de vidéos cool. Et un film. Deux semaines. Excusez-moi Deux semaines. Deux semaines. Jour 4. Je m'interroge sur cette situation et je commence à avoir des pensées philosophiques. <rire> Jour 5. Je sors. Il y a du vent, il fait froid, je rentre. Et je prends une douche. Très chaude. Jour 6. Je prends une douche. C'est trop chaud. Je sors avec Mousse Et je m'occupe de cette porte qui claire toute la nuit à cause du vent Et je vous fais un petit live piano Jour 7 Je prends une douche J'ai épuisé toute l'eau chaude Dehors il fait toujours trop froid Du soleil là Donc je dors avec Moumousse au soleil ah, ça manquait le soleil. Pff. Jour 8. Je laisse chauffer l'eau de la douche. J'ai décidé de visionner tous nos films et courts-métrages qu'on a réalisés ces dernières années. Et je perds pas de temps. Jour 9, je prends une douche, j'oublie le shampoing, je tourne la vidéo du morceau de piano Westworld. Jour 10, je prends une douche, j'oublie ma serviette, enfin il fait beau donc, je bricole sur la voiture en live, s'il vous plaît. En tout cas de France. Jour 11. Je prends une douche. J'oublie mon gant de toilette. Je fais un concert public en live. Je fais du vélo. Et euh, je tourne un plan de notre prochain film. Mais ça... C'est une autre histoire. Jour 12. Je prends une douche. J'oublie encore mon shampoing. Putain de scénariste de mes deux. Ma connexion, c'est de la merde. Je commande une box 4G. 4G, 4G, 4G, 4G. Je vais faire des courses. Avec mon petit papier, bien sûr. Juste le strict nécessaire. Et j'en profite pour faire une pause au Mont-Saint-Pierre. Jour 13, je prends une douche. Cette fois, j'oublie rien. Dehors, il fait gris, donc je fais un petit montage vidéo. Jour 14, j'écris ce scénario avec panache. Je prends une douche et j'en profite pour tourner les scènes de la douche. Donc la scène de la douche hein, c'est chaud. Scène de la douche. Jour 15. Je monte cette vidéo et je l'envoie. J'ai toujours pas ma box 4G. Voilà. Deux semaines de confinement avec moi. <rire> et moumous. N'est-ce pas moumous je suis même sûr que ça rapproche plus les gens, ça. Et la créativité aussi. En tout cas, si t'arrives au moins une fois... Merci.